Ça marche pas ou quoi? C'est bon. Euh, alors, cher futur Atis, c'est génial, hein, je passe ça avant le bac. <rire> je suis en train de faire ça Tro 30 minutes avant le bac. Génial. Euh, bah, en fait, j'aurais aimé dire comme tout le monde, « Oui, j'espère que tu seras comme ci, j'espère que tu seras comme ça, j'espère que tu feras ci, j'espère que tu feras ça. » En fait, je veux que tu changes tout le temps. Shit il y a une personne qui est venue. Non, je peux pas là! Je peux pas ouvrir la porte, je suis en train de filmer. J'espère que tu continueras de suivre cette voie qui, qui te dit de ne pas faire comme les autres. Faire comme les autres, c'est. C'est jamais ce que, ce que tu veux en fait. Et jamais ce que tu as voulu. Tu le faisais avant. Pour la société, pour faire partie des gens, pour s'intégrer, euh, pour t'intégrer. Mais ne le fais pas. Ne le fais vraiment pas. Ça rapporte de mauvaises choses et c'est comme un, un virus en fait. C'est comme un virus qui, qui te lâche pas. En fait, j'espère que la société changera, tout le monde, pas que toi, tout le monde, parce que ça devient chiant là, t'as vu Mais je pense pas que ça... ça changera en bien, en positif, plutôt en négatif, c'est peut-être pessimiste mais... J'espère que tu continueras dans le théâtre. La meilleure chose. Tu sais ce que c'est le théâtre pour toi. Je ne vais pas te le dire là tout de suite. Tu le sais. Pas... bon. C'est pas une passion, hein, ce... le théâtre pour toi. C'est un engagement. Ça fait partie de ta vie en fait. Et en fait, j'espère que toute ta vie, tu feras des erreurs. Je l'espère, mais tellement. Oh <rire> j'espère que tu feras toute ta vie des erreurs. Parce que, en fait, c'est en faisant des erreurs que tu comprends tout, que tu comprends plein de choses. Et les gens ne voient pas ça. J'espère que tu le verras, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai dit beaucoup de j'espère, là. <rire> bon, allez. Euh... Bah, en fait, euh... euh, je serais déjà morte. Et toi, euh... bah, bonne chance, hein Parce que... avec tous ces j'espère, euh... t'as du boulot. J'ai Sans vraiment songer aux conséquences, puis...